Bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 194 de Stage One et comme vous le voyez on change un peu le décor aujourd'hui on va faire quelque chose euh, d'assez récent on va changer un peu la tactique on va on va plus faire que du jeu PC on va faire aussi du jeu un peu retro donc là pour le coup on va jouer à Aladdin sur Mega Drive donc vous voyez c'est parti Aladdin donc il est en semi français on va dire euh, donc press start c'est de l'anglais mais en fait on, on comprend en fait c'est pour ça que j'appelle ça du semi français donc c'est parti, une petite histoire. Alors là c'est les différents items qu'on va trouver dans le jeu. Donc euh, les, bonus génie, les bonus génie, le bonus de Gzou, là C'est quoi ça ça la... Les jasmin, les restart points, turn up, euh, les pommes, les cœurs, la vie. Voilà. Donc c'est plutôt intéressant. On va suivre l'histoire et on va jouer. I don't know. Et donc c'est parti, vous voici, on contrôle Aladdin, donc on peut sauter, on peut hop, récupérer des, des objets, des pommes, on peut taper à l'épée, hop, donc youp Donc je vous mentirai pas que j'ai déjà joué à ces jeux hein, évidemment, donc c'est vraiment pour vous les présenter, et euh, pour que vous voyez exactement à quoi ça ressemble. Donc là c'était des jeteurs de lames, qui jonglent avec des lames et qui, euh, qui nous les envoient sur la tronche, on a le, le, le dromadaire qui nous jette, euh, qui, euh, qui crache sur les gens on va dire. Hop, on monte à la corde, on récupère des pommes. Les pommes que l'on peut lancer sur les ennemis, comme vous avez vu. On va pouvoir euh, leur faire du dégât. Alors là, c'est les petites lampes. Regardez, attention, lui, il me lance dessus. Voilà, on, en, en sautant sur la petite lampe, ça fait une sorte de petite explosion qui tue mon ennemi, en fait. Hop là, donc lui, il va nous embêter aussi. Hop. On préfère lui jeter un projectile pour éviter de prendre des, euh, des coups. Vous voyez au niveau des fenêtres aussi qu'il y a des ennemis qui nous lancent euh, des vases les pot de fleurs alors là hop j'ai récupéré un peu de vie euh, la vie c'est très précieux là on a des diamants que j'ai récupéré des diamants qui vont nous permettre plus tard de faire des achats des achats euh, aux marchands qu'on va croiser vous verrez on va en croiser un et, euh, et avec ce marchand en fait alors là voilà point de passage avec ce marchand on chope de la vie euh, on peut acheter on peut acheter toutes sortes de choses avec nos diamants donc là vous voyez j'ai eu un point de passage c'est à dire que si je meurs je reviendrai à ce point ici J'espère ne pas mourir. Allez, crève toi aussi. Donc okay. la, vie, la vie se perd très très facilement. Donc ce sera normal si je perds une fois durant ce, un, ce niveau ou le niveau d'après. Voilà, faut faire attention aux mec qui jette. En général, il faut juste aller vite. Mais euh, comme tout piège, faut pas aller trop vite non plus. Sinon, on se prend des ennemis qu'on voit pas arriver. Oh là là, lui par contre, il m'a jeté un truc. Il m'a fait du bobo. Mais c'est bon pour l'instant par rapport au... Au niveau actuel, c'est plutôt sympa. Hop, hop, hop, hop. Alors lui, oh, oh l'enfant. On lui jette des pommes, mais faut vraiment être à distance. Oui, Vous avez vu que les pommes qui croisent les couteaux sont coupés en, en tranches. Donc le détail est bien fait, mais c'est toujours marrant de le voir. Ah, il crève. C'est toujours marrant de le voir. Alors ma vie est vraiment euh, basse, basse, un point de passage. Voilà, merveilleux comme ça. Ça me permet de pas trop revenir en arrière. De la vie, merveilleux, c'est ce qu'il me fallait. Hop, j'en profite. Alors, ça aussi, c'est un ennemi bizarre. Euh. Il a pas vraiment d'armes, mais euh, s'il arrive trop vers vous, bah, il vous met des coups qui font mal. Euh, donc, c'est une sorte de petit espion en fait, qui sont planqués. Euh, lui, par contre. Ah, lui, par contre, il faut que j'aille le taper directement parce que sinon. Voilà. Alors, j'ai gagné des points grâce à mon génie, mais ma vie clignote parce que c'est pas, pas la joie. Euh, hop. Le niveau, de toute façon, va bientôt toucher à sa fin C'est des niveaux qui sont assez courts en soi hein. Ça ne dure pas 3 ans Hop là, j'ai récupéré mon morceau de génie Lui, j'aimerais bien le, le tuer Voilà Il ne m'embête plus Lui, on lui jette des pommes aussi, on ne va pas s'embêter Avec son pantalon qui descend, vous voyez C'est vraiment un, un petit univers Qui est, qui est très très sympa à, à voir, alors hop, Apu Donc ça, ça veut dire que j'aurai le petit bonus à la fin du niveau, je vais avoir un bonus Apu on va voir ce que c'est après. Alors voilà, ça c'est un vendeur. Regardez, il sort son stand. Et je peux choisir d'acheter soit une vie, soit. Euh, pas, je sais pas ce que c'est, en enfin. fait. Mais c'est pas grave. <rire> euh, hop. Bon, au moins j'ai acheté une vie, j'ai dépensé un peu de diamant, mais bon, ça sert à ça. Hop, lui aussi, on le fait crever. Et le niveau est terminé. Level complete. Il y aura une suite de l'histoire. Ah non, il va y avoir le niveau à poux, je crois. Alors là les bonus... Euh, ah bah j'ai perdu direct. Le bonus en fait vous vous appuyez sur la touche et euh, est-ce que vous chopez ça Vous le gagnez en fait. Jusqu'à que vous tombiez sur loose. Et sinon vous recommencez infiniment. Donc là bonus level avec Apu le singe de Aladdin. Voilà. Abu in Agraba. Agraba. Hmm, je sais plus ce que ça veut dire. Euh, c'est la traduction de... Ah l'univers Aladdin je sais plus. Ah bon, c'est pas grave. Allez. Une Lui, le but avec pouce c'est d'éviter les, hein, les pots de fleurs qui tombent, en fait. Et de récupérer surtout oh là, surtout les, les joyaux qui vont tomber. Allez, hop, un joyau. Donc là, ça m'en fait deux. Hop, trois joyaux. Ah voilà, quatre joyaux. Ah là là là, voilà, c'est bon. Cinq joyaux. Voilà, j'en ai récupéré quatre et j'ai perdu. Nice try. Bel essai. Pour ceux qui... Bon voudrait <rire> la traduction. Voilà, chargement, et d'ailleurs, peut-être un morceau d'histoire. Et voilà, et pour les fans, alors pour ce deuxième niveau qui se passe dans le désert, je vais vous laisser le gameplay, c'est parti Après avoir vu le joueur du grenier, il avait fait un truc, je crois, ici. On pouvait gagner une vie. Ah, putain. de nuit, On pouvait gagner une vie, justement, avec, euh, avec le petit chapeau de Mickey, là, en se mettant en dessous. Mais je sais pas quelle action il fallait faire, justement. Ah, je sais pas. Merde, ah, bon, mais c'est pas grave. Je sais pas du tout qu'est-ce euh, qu qu'il fallait faire, exactement, pour que je cherche sur Internet. Euh, mais je pourrais pas vous montrer. Mais je sais qu'on peut gagner quelque chose avec tout ce petit chapeau de Mickey, hein, en se mettant en dessous. Non, c'est une vie ou quelque chose comme ça. Voilà. Allez, on continue you We'll you <laughs> Et donc voilà, le deuxième niveau est terminé. Alors, on va essayer de retenter notre chance... Allez, maintenant. Ah, je sais pas, je, je, je me tâte. Ah non, voilà. Je, je voulais laisser. Je me suis dit, euh, je me suis dit, c'est pas le bon moment. C'est pas le moment où je voudrais. Et, et non.